mais aussi dans la vie euh, des hommes et des femmes qui à un moment donné ont décidé de sacrifier leur confort personnel. Sacrifier, c'est un week-end. C'est un confort tout court. Dans le Sénégal, je suis un peu de la suno jëm yu ñak solo yi nos êtres périssables rew mom nak nga xam moñu défa lépp tay jëmono bu nekk dañuy laj lan lañ ko mëna délo un temps soit peu donc vous comprendrez aisément que c'est avec beaucoup d'émotion lañuy tok tay jakarlok sénégalais yi sunu papa yi ak sunu yaay yi di leen wax né amna fo xamanteni bu fa rew tolo pour le de 17 ans, il y qui dans la de Newton. Et de des gens de je ne sais pas si vous avez des gens qui C'est ce que je veux dire. Vous avez de gens de en le leadership, voilà, c'est à la limite épuisant. Mais Sénégal, c'est un Le 31 juillet prochain, le Sénégal a de faire des élection à Amsolo. Nous législative. élections législatives. Nous sommes nous Sénégal. Nous en Nous sommes Nous sommes très bien. Nous sommes jaral Sénégal, mon Sénégal, Nous sommes là pour de aider. Nous sommes Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous Nous Papa Djibril Fall candidat à Nimu Andal, qui élection législative, y qui le 31 juillet prochain, inshaAllah. D'Animitivi. Si nous avons nous avons dit que nous nous nous avons journalisme. Le développement économique social de ce pays. je n'accepterai jamais que cette belle corporation, traîne ne dans la boue, parce que comprendre la Responsabilité la liberté la responsabilité moment accompagné. Et pour la presse sénégalaise, nous la savons extrêmement responsable, extrêmement consciente et extrêmement consciente surtout des enjeux du moment. Ce que je veux c'est que nous sommes tous les deux en Sénégal. Nous avons des sentiments animés. nous Nous sentiments sentiment un sentiment de fierté tout court en tant qu'humain. Nous avancer. réalisé de grandes choses. Nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Nous avons Nous avons des choses. Nous avons fait Nous avons choses. choses. Nous c'est un sentiment de tristesse et d'amertume. Mais ce que nous que que que que que que que que que que que enjeux de notre pays sa candidature doit être bien benen nak niveau bo xamanteni mom la am rew mi ñu nek 80% yo jël am sen 20 et 25 ans 75% yo jël senni at fanweri at ak la moyenne d'âge aujourd'hui à l'Assemblée nationale tourne autour de 56 ans waaw ndaw ñi ngir yalla qui est campagne électorale, qui est par excellence le lieu de la démocratie, de la représentation nationale. Mais si la frange la plus importante de notre société c est l'Assemblée nationale, mais est-ce que cette institution extrêmement importante, est-ce que ce est sa vocation originelle, qui est tout simplement d'abriter de regrouper, de polariser toutes ces intelligences, mais toutes ces franges, toutes ces forces vives de notre nation. Pour que quelqu'un nous a dit qu'il le n'y a pas de plus les jeunes, c'est tout simplement demander justice. Alors, la justice, nous avons le cadre, Et, Inch'Allah, nous avons vu, nous avons vu, nous avons nous avons nous avons